Bon, mais je sais pas, vous, de l'autre côté de l'écran, mais oui, je suis un peu déçu de la caméra. Et salut, et son nom